Alors Paris-Brianson, effectivement mon, mon nouveau roman, c'est euh, l'histoire d'une euh, dizaine de passagers qui montent euh, à bord d'un train qui euh, relie euh, la capitale à, à Hautes-Alpes euh, au cours d'une nuit. C'est un train couchette. Et euh, ces passagers, évidemment, sont seulement rassemblés par le hasard. Ils ne se connaissent pas, ils n'auraient jamais dû se rencontrer, mais ils se retrouvent tous ensemble dans ce train de nuit un soir d'avril. Et euh, la particularité c'est que euh, certains d'entre eux seront morts au lever du jour et qu'on ne sait pas exactement ce qui va leur arriver mais simplement que pèse au-dessus d'eux une sorte de menace et euh, sans doute cette menace permettra qu'on comprenne qu un peu mieux l'importance de l'instant et la fragilité euh, de nos vies. Alors un jour, j'ai lu effectivement un article dans un journal qui euh, évoquait euh, le, la réouverture de lignes de train de nuit. Euh, ça m'a rappelé de beaux souvenirs parce que j'ai pris... Euh, dans ma jeunesse, des trains couchettes. Et c'est vrai qu'au début des années 80, il y avait encore beaucoup de lignes de trains de nuit, mais qu'elles ont disparu au fur et à mesure, supplantées par le TGV et par notre désir de vitesse, par notre obsession de l'urgence, de la rapidité, euh, au point qu'il ne restait plus, euh, il y a deux ans, que deux lignes, hein, une qui relie euh, donc Paris à Briançon et l'autre Paris à portbou Et donc aujourd'hui, on rouvre des lignes, et, euh, et ça m'a en tout cas euh, euh, conduit à. à à réarmer cette mémoire sensible de mes de mes euh, voyages de jeunesse et à, à me dire euh, qu'au fond cette promiscuité elle favorisait l'intimité et aussi que cette lenteur euh, puisqu'il faut quasiment 12 heures hein, pour rejoindre Briançon cette lenteur elle elle permettait peut-être euh, euh, la conversation le dialogue l'échange sont des choses extraordinairement démodées parce qu'aujourd'hui quand on prend un train la première chose qu'on fait c'est de mettre ses écouteurs et de se pencher sur un téléphone portable ou un ordinateur et là, le train de nuit, bah, c'est ce lieu, c'est cet espace, c'est cette occasion où enfin euh, on va accepter que le temps passe, accepter de perdre du temps pour y gagner peut-être autre chose, et, euh, et aller vers des inconnus et engager le dialogue. Euh, donc je suis très heureux qu'on rouvre des lignes de train de nuit. Ce qui est intéressant dans le dispositif de mettre des personnages dans un train de nuit, c'est que ça provoque précisément un huis clos. Euh, ça les enferme, ils ne peuvent pas s'échapper, ils sont là tous ensemble, euh, comme dans un jeu de Cluedo ou dans un, dans un roman à suspense d'Akatagristi, euh, Et euh, ils sont juste cerné de nuit cerné d'obscurité on, on devine euh, la france euh, aux alentours les champs à perte de vue euh, les, les, les villes qu'on doit contourner euh, les villages endormis et puis sur la fin du voyage euh, les montagnes qui apparaissent euh, et l'altitude comprend ça ça m'intéressait de raconter cette géographie française autour de cette bulle qui est constituée par euh, le wagon du train de nuit et et euh, et cela, ce huis clos favorise effectivement le, les rapprochements. C'est-à-dire que quand vous êtes là avec d'autres gens et que vous n'avez pas rien d'autre à faire euh, que de leur parler, de comprendre qui ils sont, ben vous y allez. Et c'est ce, ce, ça qui va permettre que tout d'un coup, ces gens, qui sont des êtres ordinaires, euh, la dizaine de passagers que j'ai choisi de suivre, ces gens qui, qui sont ordinaires vont euh, révéler quelque chose d'eux, vont. Euh, euh, faire tomber peu à peu les cuirasses parce que précisément l'enfermement euh, et la présence d'inconnu les autorise à euh, raconter ce qu'ils n'auraient pas dit autrement parce que c'est d'abord beaucoup plus facile de se confier à un inconnu on se dit qu'il emportera son secret avec nous euh, et, euh, et ensuite parce que voilà le tangage le roulis euh, ce, ce moment incertain un peu suspendu permet euh, permet ses confidences euh, c'est ça aussi que j'ai voulu raconter parce que c'est à la fois un roman à suspense puisqu'on sait que des, euh, des passagers vont mourir, et aussi, on, je l'ai voulu comme tel, un récit à hauteur d'homme, avec des histoires personnelles et des gens qui dévoilent peu à peu leurs secrets, leurs mensonges, leurs angoisses, leurs inquiétudes, leurs désirs, leurs espoirs, tout ça mélangé dans ce, dans ce moment. Dire que euh, certains parmi les passagers que je vais présenter euh, ne seront plus vivants au lever du jour, ça, ça a pour objet de créer une tension, évidemment forme d'intensité et donc du coup de provoquer l'attention du lecteur puisque au fond à chaque personnage qu'il découvre il se pose la question en disant est ce que c'est celui là qui va mourir sachant qu'on ne sait pas comment euh, la mort va survenir ni à quel moment ni dans quelles circonstances euh, et donc je voulais créer ça et parce que du coup comme les heures sont comptées euh, chaque instant compte euh, chaque moment a de l'importance, parce que ça peut être le dernier. Et donc je voulais qu'on soit concentré là-dessus et qu'on qu ait euh, comme ça une espèce de, de, de, de chose au fond de la tête qui dit « attention ». Tout ça va mal terminer. C'est euh, une façon de jouer avec le lecteur pour un romancier. C'est assez euh, jubilatoire parce que du coup, on se demande si on est dans un roman de la catastrophe ou si au contraire quelqu'un va surgir et, et tuer tout le monde ou s'il va encore se passer autre chose. Et donc, du coup, le lecteur est actif parce qu'il forge des hypothèses sur ce qui va advenir euh, dans ce train. J'ai euh relu certains, euh, certains livres qui euh, dont le décor était un train parce que c'est toujours intéressant de, de, de comprendre comment on, comment on s'y prend mais c'est pas forcément une influence c'est plutôt euh, une espèce de de madeleine de proust qu'il s'agissait de, de croquer à nouveau pour, pour se remettre dans la sensation générale du voyage en train